Salut et bienvenue, dans ce tuto consacré à Inkscape, nous allons voir le motif le long d'un chemin. Alors attention, ne pas confondre motif le long d'un chemin et motif suivant un chemin. Alors les motifs suivant un chemin, on les trouve ici, hop, voilà, motif suivant un chemin. Là, le motif le long d'un chemin est beaucoup plus puissant, un peu moins souple, mais il nous permet de déformer ici un groupe d'objets. Donc là, j'ai une fleur avec. Ici, on voit qu'il y a 25 objets. Il nous permet de déformer cet objet le long d'un chemin. Donc on va tout de suite voir ça. Donc je vais copier cet objet. Édition copier. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Je vais le coller. Euh, voilà, le coller ici. Hop. Je sélectionne mon outil crayon. J'ai un lissage à 50. Forme aucune. Donc je clique, je glisse pour faire mon, mon chemin, alors je vais simplifier, voilà, hop, comme ceci, c'est beaucoup mieux. Et je fais apparaître ici dans extension, gérer à partir du chemin, motif le long d'un chemin. Donc là j'ai une fenêtre, je vais augmenter la taille du contour de mon chemin je vais faire passer ma fleur au premier plan donc en cliquant là dessus, voilà je suis sûr qu'elle est au premier plan pour les besoins du tuto ben je vais augmenter la taille ici de mon chemin Hop, comme ceci je vais réduire un petit peu la taille de, de ma fleur voilà. donc dans cette fenêtre il y a plusieurs options notamment euh, copie du motif unique donc je sélectionne bien les deux objets alors sachant que celui-là bien sûr est au premier plan avec shift je sélectionne mon chemin et je fais aperçu en direct donc la objet, ben, il est bien, bien déformé par contre vous voyez il, est, il suit pas complètement euh, le chemin donc pour cela alors nous allons faire deux choses déjà la première chose on s'aperçoit que c'est pas dans le bon sens donc avec l'outil éditer les nœuds, je sélectionne ici un nœud et je vais inverser le sens de mon chemin. Maintenant lorsque je clique sur aperçu, hop, je suis dans le bon sens. On voit que la déformation n'est pas suffisante, enfin du moins à mon goût, hein, ça ne suit pas vraiment. Alors ça c'est lié au fait que ici ma tige n'a pas beaucoup de, de nœuds, il hein, n'y en a que 4, voilà. Et bien tout simplement on va lui en rajouter. Voilà je vais en rajouter, euh, là j'en ai 13, c'est déjà mieux. Hein donc je sélectionne maintenant ces deux objets et en principe ça va être beaucoup plus voilà c'est beaucoup mieux euh, on va maintenant changer ici euh, l'option, on va faire unique et étiré, donc ben mon objet va être étiré du début ici à la fin on va changer ici pour ruban parce que ruban déforme beaucoup moins je trouve hum, quoique oui si si ça déforme quand même un petit peu moins le à ce niveau là, non non, c'est pas flagrant. On va voir ici l'autre option répéter. Donc mon objet ici va être répété deux fois le long du chemin. Donc s'il avait été plus petit, il aurait été répété plusieurs fois. Répéter et tirer. Voilà donc l'objet est étiré donc, du début ici à la fin. espace entre les copies, bah, si je mets 50 par exemple, bah, il y aura un espace de 50 pixels entre les deux objets. Si je mets un décalage des normales de 50, eh ben mon objet sera décalé vers la, la droite. Et si je mets moins 50, ben ce sera vers la gauche. Et le décalage tangentiel, si je mets 50, mon objet va être décalé donc, par rapport à l'origine de 50 pixels, comme ceci. Voilà. Si j'applique maintenant euh, ben, la modification au long du chemin, c'est ferme et définitif, euh, plus rien ne bouge. Si j'utilise l'outil éditer les nœuds, on s'aperçoit qu'il a associé les tiges entre elles et les pétales entre elles. Vous voyez les pétales sont associés deux par deux. Une Dernière petite chose au niveau des dégradés, alors les dégradés ça c'est un petit peu je trouve euh, le seul petit bémol, hein, donc là j'ai mon objet qui ressemble plus trop à une, à une fleur. Si je le donc je fais le motif le long du chemin aperçu appliqué ben on s'aperçoit que malheureusement le dégradé étant donné qu'il euh, il a fusionné les deux tiges ben il va falloir décomposer ici mon chemin alors décomposer non séparer et appliquer le dégradé à ce moment-là euh, de façon indépendante. Bon, C'est le seul petit souci. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.